et bienvenue sur Apple Formation Sur cette vidéo je vais vous montrer euh, que l'application Appel de Android Oreo arrive à détecter la zone géographique la ville et plus de détails au niveau des numéros composés ou bien les numéros euh, qui, qui, qui essaient de composer un numéro au hasard donc euh, 0539 99999 99 par exemple je vais essayer d'appeler. Donc comme vous voyez, donc le message que je viens de recevoir que ce numéro n'existe pas. Mais malgré tout ça, donc, le, le, il m'affiche la, la ville, la zone géographique et le pays. Ça veut, dire que, ça veut dire que Android Oreo, il se base sur une base de données fournie par les opérateurs. Donc pour arriver à détecter ou bien à identifier les numéros. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à s'abonner. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. A bientôt.